De dire que ces technologies ont des milliers d'années d'avance sur les nôtres. Mais ce que l'on réalise, c'est que ce n'est